Petit jeu, quel est le nom de cette constellation Tada Eh oui, il s'agit tout simplement de la constellation Ségos. Segos est présent dans 15 villes partout en France. Ses centres de formation sont proches des centres-villes. Hey, c'est sympa ici Ils sont à la fois innovants, connectés, modernes. Et confortable. Oups, excusez-moi. Et voilà, vous savez tout. Et ces gosses restent en permanence à votre écoute pour vous faciliter la formation.